Alors bonjour les amis, bonjour alors les frangins et bonjour à tous ceux qui me suivent les abonnés déjà de la chaîne, ceux qui sont là donc, euh, les nouveaux étudiants, les anciens étudiants, ceux qui, là, donc, qui sont là donc pour suivre les vidéos sur comment s'inscrire sur e-bourse ou comment euh, créer son compte euh, Sigor et pour ceux qui sont là également pour regarder les vidéos sur voilà les cours en ligne. Donc aujourd'hui, avant d'avancer déjà, essaye de t'abonner parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet voilà, passionnant pour les passionnés d'informatique. Aujourd'hui, on va parler de la programmation informatique. Donc avant de continuer plus loin, mets un pouce et mets un commentaire pour permettre à la chaîne d'être visible. Tu regardes beaucoup de vidéos mais tu ne mets pas des j'aime. Je rappelle que je suis au Gabon, alors mets un j'aime pour encourager donc, voilà, mon travail. Donc, ce matin encore, nous allons aborder ou parler d'une notion qui a déjà été écrite en grand titre, la programmation informatique, ok Donc, la programmation informatique, c'est quoi L'informatique, c'est un grand domaine, mais la programmation informatique, c'est un domaine bien spécifique, ok Donc, nous parlons aujourd'hui de la programmation informatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la programmation informatique, pour ceux qui sont passionnés d'informatique pour ceux qui veulent créer des applications, pour ceux qui veulent créer des logiciels, pour ceux qui aiment l'informatique en général, la robotique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation informatique également Il faut comprendre déjà que la programmation informatique, c'est simplement une branche de l'informatique qui permet voilà, de programmer des applications ou encore des softwares en anglais, des logiciels. C'est simplement un langage machine qui permet de coder des applications. C'est pourquoi alors on a ce qu'on appelle un langage de programmation. Parce que dans la programmation informatique, on utilise des langages de programmation. Un langage de programmation, c'est simplement un langage machine, donc un langage, voilà, qui est interprété par l'ordinateur. C'est un langage binaire. Pour ceux qui connaissent, qui comprennent déjà quelque chose. C'est un langage binaire qui est interprété par. Donc la machine qui permet, voilà, de coder donc des applications. Donc ce langage, pour des langages, il y a plusieurs langages, moi particulièrement, euh, je suis beaucoup plus branché sur la programmation avec euh, le langage Python, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu, mais il y a beaucoup d'autres programmations. La programmation avec voilà, euh, euh, Ruby, par exemple, avec le, le, le c avec euh, le langage C, JavaScript, HTML ou HTML5, donc on a plusieurs langages de programmation comme ça vous apprendre pourrez apprendre à coder des applications pour tous ceux qui sont passionnés bien sur l'informatique alors c'était aujourd'hui donc simplement pour faire cette généralité là si tu as envie de programmer une application si tu as envie d'apprendre à programmer des applications alors informe toi déjà sur ce qu'on appelle un langage de programmation en informatique alors je vais rappeler un langage de programmation c'est un langage utilisé voilà par simplement un programmeur pour programmer une application donc, si tu aimes l'informatique, mets un commentaire, je ferai une autre vidéo pour, voilà, essayer de montrer comment utiliser déjà, voilà le langage que je maîtrise le mieux, euh, le langage avec euh, la programmation informatique, avec le langage Python, pour essayer de te montrer les bases pour programmer, voilà une application en console, comment ça marche pour s'y prendre. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo vidéo et surtout partage, abonne-toi et partage le lien, portez le lien et bonne journée.